Bonjour Marie-Hélène Boucan. Bonjour. Voilà, pouvez-vous en quelques mots nous dire euh, qui vous êtes, votre parcours Oui, je suis Marie-Hélène Boucan. Euh, j'ai eu plusieurs périodes dans mon histoire. La première, euh, j'ai été médecin de médecine physique et réadaptation. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années auprès des patients qui avaient une lésion cérébrale en éveil de coma ou trauma crânien et puis euh, j'ai été touchée par une maladie rare génétique qui m'a conduit à arrêter de travailler à l'hôpital. Voilà, et secondairement, compte tenu du temps disponible, j'ai travaillé euh, une thèse de philosophie dans les suites d'un parcours d'éthique médicale que j'avais commencé une dizaine d'années auparavant, et donc j'ai travaillé sur euh, le thème du vécu des maladies rares génétiques. Voilà, et donc vous publiez aux éditions RS ce fait. livre oui. au titre « Approche éthique des maladies génétiques rares oui. Et ». Pouvez-vous nous dire un peu quel a été l'objectif de ce livre Alors plusieurs, euh, peut-être l'objectif global était de, de, de proposer, de faire une réflexion très transversale sur cette problématique. Euh, que jusqu'à maintenant on connaît maladie par maladie, et là c'était vraiment très ouvert sur plusieurs maladies, euh, permettent peut-être ainsi de mieux faire comprendre le vécu des personnes qui sont touchées par ce type de, de pathologie et de leur entourage, parce que dans la mesure où elles sont génétiques, elles touchent et la personne et la famille, et puis... Euh, je dirais témoigner de, de ce que je peux voir, entendre, constater depuis une vingtaine d'années auprès des, des associations en particulier de patients euh, qui, prouvent, qui, qui éprouvent aussi une grande solidarité entre les différents patients qui sont atteints de la même pathologie. Et à qui destine, destinez-vous ce livre alors Au public le plus large en premier, quand même, aux, aux patients eux-mêmes, à leur entourage, à leur famille, euh, peut-être en espérant que ça leur permette de, de communiquer avec l'entourage, et puis aux associations de patients qui, déjà contactées, euh, semblent intéressées par, ce, par cette réflexion, et enfin en soignant, euh, quelle que soit leur, leur place dans le parcours de soins pour essayer aussi peut-être de comprendre la, la relation un peu complexe et difficile qui s'établit entre ces malades qui ne guérissent pas le plus souvent et euh, les soignants ou les médecins qui sont amenés à, à s'en occuper, et à faire le diagnostic. Eh bien, merci beaucoup et voilà donc un nouveau livre à découvrir. Merci.